Ça va pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert la bourse Ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Un coup, ça les rend inquiets, un coup ça les rend contents. Mais qu'est-ce qu'ils achètent et qu'est-ce qu'ils vendent pour les rendre inquiets ou contents Est-ce qu'ils vendent ce qu'ils achètent Parce que si c'est le cas, ils pourraient ne pas les acheter comme si ils n'auraient pas besoin de les vendre. C'est pas compliqué Les gens s'embêtent pour pas grand-chose. to <laughs> do